Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau menu, mais avant cela, révisons ce qu'on a appris dans le cours précédent. Savez-vous quelle est la forme complète de PDF? La forme complète de PDF est Portable Document Format. Pourquoi faire un fichier de PDF? Si l'on ne veut pas permettre à quelqu'un d'autre d'apporter de des modifications au fichier, il faut changer le fichier au format PDF. Quelle est la différence entre enregistrer et enregistrer sous? Si l'on veut ouvrir le même fichier plus tard et continuer à travailler sur celui-ci, on peut utiliser enregistrer ou enregistrer sous. En utilisant Enregistrer, on peut sauvegarder le fichier sur l'ordinateur à un emplacement et avec un nom de son choix. Au besoin, on peut ouvrir le fichier plus tard et le voir. En utilisant l'option Enregistrer sous, on peut voir le nom et l'emplacement du fichier enregistré. Et si l'on veut, on peut modifier les deux, le nom et l'emplacement. Maintenant, allumez vos ordinateurs et ouvrez le fichier de Writer. Alors, pouvez-vous ouvrir le fichier de Writer ou pas? Si vous ne pouvez pas ouvrir le fichier de Writer, vous devez regarder la vidéo et apprendre à le faire. Apprenons comment ouvrir le fichier de Writer. En utilisant la raccourci, tout d'abord, appuyez sur le bouton de fenêtre et la touche R du clavier en même temps. Une boîte apparaîtra où vous devez écrire S-Writer sous la rubrique Ouvrir. C'est montré dans la vidéo. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà, le fichier de Writer s'ouvre. C'est comme ça, nous pouvons ouvrir le fichier de Writer en utilisant le raccourci. Jetez donc un coup d'œil à tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez découvrir le menu Édition. Les options que vous allez apprendre à utiliser aujourd'hui sont Défaire, refaire, couper, copier, coller, tout sélectionner, et rechercher et remplacer. Sur votre fichier de Writer, tapez ce paragraphe. Vous avez tapé la ligne bien. Maintenant, apprenons à utiliser les sous-menus de menu Édition. Tout d'abord, voyons ce qu'est la commande « annuler » ou « défaire ». Savez-vous pourquoi utiliser la commande « défaire » En utilisant la commande « défaire », on peut inverser ou défaire l'action ou la commande précédente. Par exemple, on peut supprimer un mot ou même une image. On peut utiliser la commande Défaire de, de deux façons à partir du menu Édition ou en utilisant la commande de Raccourci. Le raccourci pour cela est CTRL Z. Voyons comment utiliser l'option Défaire en regardant cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez apprendre Comment utiliser la commande défaire ou annuler dans Writer? Comme vous pouvez voir, nous avons quelques phrases dans ce document dans cette vidéo. Maintenant, pour annuler vos dernières actions dans le document, amenez le curseur sur le menu Édition et cliquez-y une fois. Puis, cliquez sur l'option « Défaire ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « Ctrl-Z ». Après avoir y cliqué, vous pouvez voir dans la vidéo que le point est supprimé du document. Puis, cliquez à nouveau sur « Défaire » et le mot « Ça » est effacé. On fait « cette commande annule les dernières actions. Continuez à utiliser cette commande jusqu'au moment où vous voulez annuler les dernières actions effectuées. Vous pouvez soit utiliser la commande ⁇ De faire du menu ⁇ Édition ⁇ soit le raccourci ⁇ comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la commande ⁇ défaire ⁇ dans Writer. Apprenons maintenant comment utiliser l'option ⁇ refaire ⁇ Savez-vous pourquoi utiliser ⁇ refaire ⁇ La commande ⁇ refaire ⁇ est l'inverse de la commande ⁇ défaire ⁇ cela signifie que tous les textes ou images supprimées par la commande Défaire peuvent être ramenés à l'aide de la commande Refaire. La commande Refaire peut également être utilisée de deux manières, à partir du menu Édition ou en utilisant le raccourci CTRL-Y. Regardons la vidéo pour apprendre à utiliser Défaire et refaire en utilisant le menu Édition. Apprenons comment utiliser la commande Refaire dans un document de texte. Tout d'abord, cliquez sur le menu Édition situé sur la barre du menu. Puis, cliquez sur l'option Refaire. Pour rétablir votre commande précédente, vous pouvez aussi utiliser la raccourci Ctrl Y. Après avoir y cliqué, vous pouvez voir que le mot oiseau réapparaît qui était supprimé avant. Cliquez à nouveau sur la commande refaire et un point réapparaît. Si vous cliquez la troisième fois sur Refaire, le mot L réapparaît dans le document comme montré en vidéo. Vous pouvez continuer à utiliser cette commande pour retrouver les dernières actions effectuées dans le document comme montré en vidéo. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL-Y pour refaire vos dernières actions plus rapidement. Continuez à le faire. Jusqu'à que vous vouliez récupérer vos dernières actions dans le document comme voit en vidéo. Alors, c'est comme ça nous pouvons utiliser la commande « refaire » dans le document de texte. Voyons maintenant ce qu'est le sous-menu « couper ». Pourquoi utiliser le sous-menu « coupé? On utilise le sous-menu « coupé pour supprimer le texte à un endroit. On peut même l'utiliser pour supprimer le texte d'un endroit et le coller à un autre endroit. On peut utiliser le sous-menu Coupé de deux façons, à partir du sous-menu Édition ou en utilisant la commande de raccourci CTRL-X. Voyons ce qui se passe lorsqu'on utilise la fonction Couper dans cette vidéo. Vous pouvez utiliser le souris ou pavé tactile pour sélectionner le texte. Cliquez sur l'option « Édition » située sur la barre de menu. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option « Couper ». Le commande de raccourci pour utiliser cette option est « Ctrl-X ». Après avoir le cliqué, votre texte sera coupé du document comme vous pouvez voir dans la vidéo. Voyons maintenant ce qu'est coller. Pourquoi utiliser la commande coller La commande coller est utilisée avec les commandes couper et copier. Lorsqu'on utilise la commande couper, on supprime simplement un mot de son emplacement. Alors, lorsqu'on doit placer ce mot à un nouvel endroit, on utilise la commande coller. Vous pouvez utiliser la commande coller de deux façons, à partir du menu édition ou en utilisant la commande de raccourci CTRL V. Il est important de se rappeler que lorsqu'on veut couper, il faut sélectionner le texte que l'on veut supprimer. Regardons cette vidéo et apprenons ce qui se passe lorsque l'on utilise Coller. Maintenant, pour coller le même texte dans le document, placez le curseur ou, vous voulez le coller et cliquez à nouveau sur l'option édition. Puis, cliquez sur l'option coller. Vous pouvez également utiliser la raccourci Ctrl V. Voilà. Le texte qui était coupé est maintenant collé dans le document. Pour coller à nouveau le même texte ailleurs dans le document, placez-y le curseur et utilisez la raccourci CTRL V. Voilà, le texte est collé dans le document. Apprenons ensuite à utiliser le sous-menu Copier. Savez-vous pourquoi utiliser copier On doit utiliser la fonction copier lorsque l'on doit écrire un texte, une ligne ou un paragraphe plus d'une fois dans un document. On doit utiliser copier et ensuite coller pour reproduire le texte à différents endroits dans le document. N'oubliez pas Qu'avec la fonction couper ou copier, on utilise très souvent la fonction coller. En utilisant la fonction copier, on peut simplement copier un texte. Mais, pour le placer sur notre page, on doit utiliser la fonction coller. On peut faire des copies du texte de deux manières. À partir du menu édition, ou en utilisant le raccourci CTRL-C. Pour utiliser la fonction copier, vous devez d'abord sélectionner le texte. Cette vidéo montre comment et pourquoi utiliser la fonction copier. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment copier et coller le texte dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez copier et coller. Vous pouvez utiliser le souris ou pavé tactile pour le sélectionner. Après avoir sélectionné le texte, amenez le curseur sur l'option Édition située sur la barre de menu. Puis, cliquez une fois et une boîte apparaîtra avec les différentes options. Dans cette boîte, vous allez soit cliquer sur l'option Copier, soit utiliser la raccourci CTRL-C. Voilà, votre texte est copié. Maintenant, pour coller le même texte, placez le curseur dans le document où vous voulez le coller. Puis, cliquez à nouveau sur l'option « Édition » et cliquez sur l'option « Coller ». Vous pouvez aussi utiliser la raccourci « Ctrl-V » pour coller. Voilà le texte que vous avez sélectionné et collé dans le document, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Maintenant, pour coller le même texte, cliquez ailleurs dans le document et cliquez à nouveau sur l'option « Coller ». Vous pouvez aussi utiliser la raccourci « Ctrl V ». Voilà, le même texte est collé dans autre endroit du document. C'est comme ça nous pouvons utiliser le commande « Copier et coller » dans le file de Writer. Voyons ce qu'est « Tout sélectionner ». Pourquoi utiliser la fonction « Tout sélectionner » Vous pouvez sélectionner tout le contenu du document en une seule fois grâce à la fonction « Tout sélectionner ». Cela inclut toutes les images, le texte, etc. Cette vidéo explique comment et pourquoi utiliser la fonction « Tout sélectionner ». Regardons comment sélectionner le texte entier dans Writer. Pour sélectionner le texte entier, il faut cliquer sur le menu « Édition ». Puis, cliquez sur l'option « Tout sélectionner ». Vous pouvez aussi utiliser le raccourci « Ctrl-A » pour sélectionner le texte. Voilà, le texte entier est sélectionné dans le document. Si vous voulez désélectionner le même texte, Cliquez n'importe où dans le document. Pour ré-sélectionner, utilisez le raccourci CTRL-A comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option ⁇ Tout sélectionner dans Writer ⁇ Ensuite, on va apprendre à utiliser les fonctions ⁇ Rechercher et remplacer ⁇ pourquoi utiliser la fonction « Rechercher » En utilisant « Rechercher », on peut rechercher n'importe quel texte ou mot dans un document. Notez que vous ne pouvez utiliser la fonction « Rechercher » que pour un mot ou un texte qui existe déjà dans le document et dont l'orthographe est correcte. Attention. Il faut entrer le même orthographe que celle que vous aviez tapé dans le document pour le retrouver. Pourquoi utiliser « remplacer » En utilisant en même temps les fonctions « remplacer » et « rechercher », on peut rechercher n'importe quel mot ou texte dans notre document et le remplacer par un autre mot de son choix. On peut utiliser la fonction « Rechercher » et « Remplacer » de deux façons. À partir du menu « Édition » ou en utilisant la commande de raccourci « Ctrl-F ». Regardons maintenant cette vidéo et apprenons à utiliser la fonction « Rechercher » et « Remplacer ». Apprenons comment utiliser l'option « Rechercher et remplacer dans un document de texte. Dans un document, si vous voulez rechercher un mot particulier et remplacer à un autre mot, on utilise le même commande. Dans cette vidéo, nous voulons rechercher le mot ⁇ l'oiseau ⁇ Vous pouvez voir que ce mot se trouve dans différents endroits du document comme montré en, en vidéo. Alors, pour rechercher ce mot et faire des changements dans ce mot partout dans le document, cliquez sur l'option « Édition » dans la barre de menu. Puis, cliquez une fois sur l'option « Rechercher et remplacer ». La commande de raccourci pour utiliser cette option est « Ctrl-F ». Puis, une boîte apparaîtra où vous pouvez taper le même mot pour le rechercher. Dans cette vidéo, nous tapons l'oiseau dans la boîte de rechercher. Ici, nous avons deux options, rechercher et tout rechercher. L'option rechercher recherche le mot tapé un par un. Et l'option Tout rechercher va le rechercher d'un seul coup. Cliquez une fois sur Rechercher et ça vous donnera une boîte pop-up. Cliquez sur le bouton Oui. Vous pouvez voir qu'après cela, un mot oiseau au début du document est sélectionné. Si vous voulez Sélectionnez ce mot partout dans le document. Cliquez sur Tout rechercher. Voilà, le mot oiseau est sélectionné partout dans le document que montrez en vidéo. Vous pouvez aussi bouger la boîte de rechercher et remplacer n'importe où dans le document. Maintenant, vous pouvez modifier ce mot. Dans cette vidéo, nous allons surligner ce mot au oiseau. Cliquez sur l'option surligner et la couleur de soulignage est ajoutée, comme vous pouvez voir dans cette vidéo. Maintenant, si vous voulez remplacer ce mot par un autre mot, écrivez le nouveau mot dans la boîte de remplacement comme montré en vidéo. Ici, nous avons écrit la volaille comme son remplacement. Puis, cliquez sur le bouton remplacer. Une boîte pop-up apparaîtra, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Maintenant, cliquez sur oui. Puis Cliquez sur OK. Il va remplacer le mot ⁇ Oiseau ⁇ par le volaille comme montré en vidéo. Si vous écrivez le mot ⁇ La volaille ⁇ dans la boîte de Rechercher et l'oiseau ⁇ dans la boîte de remplacer par. Après avoir cliqué sur remplacer, le mot « la volaille » sera remplacé par l'oiseau un par un comme montré en vidéo. Vous pouvez voir, le mot « la volée » est remplacé par le mot « oiseau » un par un. Continuez à le faire. Puis, cliquez sur le bouton « Fermer ». C'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Rechercher et remplacer » dans « Writer ». Le cours d'aujourd'hui se termine ici. Fermez votre fichier de « Writer » et si vous n'êtes pas sûr de savoir comment le faire, vous devez regarder la vidéo et apprendre.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 Donc, dans la lettre d'aujourd'hui, vous avez appris les fonctions de faire, refaire, couper, copier, coller, tout sélectionner et rechercher et remplacer. Bonne journée et à bientôt!